Polyglotte, check Je rigole, hein. je ne même pas parler le français, vous voulez que je parle d'autres langues et puis quoi encore, je suis pas d'oral exploratrice moi. Ouais, hein. c'est pas du tout le cas, tu ressors avec un bâton dans le cul parce qu'ils t'ont bien, bien pénétré, bien profond, tu comprends Parce qu'Orange, Orange, c'est très cher. Voilà. Mon frère. Souleçon. C'est incroyable que tu sois intelligent. C'est bien simple que je suis un génie. Je suis plus génial que Einstein. Einstein. Einstein, Einstein. Tu fais comme mafiozie cu poșete. Hm? Cu poșețele mici care ont plus de stress. Qu'est-ce que vous m'en pochete Rouge Pour la Saint-Valentin, vu que je suis célibataire, bah je vais la faire avec mon cheval. Bien. Là faire avec elle. Bien robe Oh non non non non. maman, Kira Pepe oh no. oh no. oh, no. oh no. Mm -hmm. ok, oh oh oh oh Non je je comprends pas, et en fait, ça, ça me mine le moral. Je sais pas. Basket Ah bah Ismaël, ça va être dur d'avoir la pilule Ah bah Ismaël, t'es un vrai cordon bleu Ah bah mama I love you, mom Je mama Mama, I mama Mama, She got no money in the bank. I think I'm losing my mind. محمد انفطت C'est un makou, mais. C'est un makou, mais. Ouh! Et regardez la différence entre les plats français et les plats algériens. Allez, on va commencer par les plats français. Tagliatelle sur son lit de saumon fumé. Algérien. Bel Adnos! Je suis une américaine qui habite en France mais pas sur Paris. Donc chaque fois que je viens sur Paris et je suis dans le métro, je me sens comme une badass, comme une fille dans une film qui va aller partir à l'aventure, euh, résoudre un crime ou quelque chose comme ça. Peut-être je suis une espionne. سلام خوتي جمعه مباركه على الجميع الله يعطي كل واحد ما نيتو واللي في باله شي حلم او لا شي هدف الله يحقق له والله يعطينا ما C'est cette fois Regarde <rire> <rire> <rire> <C> ta <'est coucou. rire> <rire> I think I'm losing my mind <laughs> oh, No no no no <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Difficile difficile, hein, les meufs pas terribles qui te demandent comment tu la trouves, c'est vrai. C'est ça, ouais, sur une échelle de 1 à 10, tu mets combien T'as envie de te dire, t'es sûr que t'es pas tombé de l'échelle toi Tiens le bien Regardez là, la meuf, pour me faire des tresses, elle monte sur un escabeau. <rire> je suis naine Elle me rend ouf. Mais c'est vraiment parce qu'elle se démerde bien quand même. Hein. Bah oui, je suis la reine des tresses et des culs. POUN oh ah, ah la <rire> vache C'était rapide C'est laquelle Va voir qui c'est C'est ça. Monsieur, vous désirez autre chose C'est gentil, je pas papa, merci. En tout cas, sachez que le petit déjeuner est compris dans le séjour. Oh, non, non, non, non. Oh, non, non. Oh. Tes amis en carton, j'ai les miens en béton. En plus, ils me laissent monter sur eux. Donc, Emile Zola avait dit, j'accuse. Moi, je dis, je m'excuse. Je m'excuse à tous ces gens que j'ai frustrés. Avec les paroles que j'ai eues.